bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais tester ça alors qu'est ce que c'est c'est un kit de filtre carré et rectangulaire de la marque kf concept c'est des filtres nd donc ici on a le nd 1000 et ici, on a le filtre gris neutre dégradé c'est la marque kf concept qui m'a envoyé ces produits pour les tester mais avant tout je vais faire l'unboxing je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur avec vous puis j'irai tester tout ça en extérieur c'est parti <musique> alors qu'est-ce qu'on a ici ici on a le filtre euh, carré donc en fait c'est un kit de filtre qui comporte les accessoires et le filtre donc les accessoires pour euh, pour l'installer à l'appareil photo et le filtre ND qui permet de couper la lumière donc là si j'ai bien compris on a hop, on a ça donc ça, ça permet de fixer ça à l'appareil photo, donc à l'objectif, pour ensuite fixer le filtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'extérieur Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur Ok, donc c'est bien protégé, ça c'est bien. On a la mousse, ça c'est pas mal. Je vais mettre ça à l'extérieur. La boîte est sympa, hein. la boîte est aimantée, ça c'est plutôt sympa. Donc, à l'intérieur, on a juste le support de filtre et les accessoires, je pense, qui permettent de l'adapter aux objectifs. Ouais, c'est ça. Eh bien, on a l'essentiel, et ça, ça me plaît plutôt bien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de chichi à visser, dévisser, ou quoi que ce soit. En fait, on a tout simplement ici les adaptateurs. en fait, hop on a les adaptateurs ici en fonction du diamètre de l'objectif. Donc, du coup, là, ça, c'est un 77 mm. Hop Un 77 mm. Donc, celui-là, par exemple, il pourra s'adapter sur les objectifs de 77 mm. Alors, ensuite, bon, bah, on a le 77 mm. On a le 82 mm. Euh, 72. 67. 62. 58, 52 et 49, donc euh, on a en grosso modo de 49 à 82 mm donc, bah écoutez ça c'est plutôt bien par exemple, là je vais prendre le 72 parce que je compte l'installer sur le 10-24 donc je vais prendre le 72 mm hop il est là et voir un peu comment ça marche donc du coup, je l'ouvre alors, à mon avis, c'est un système... À mon avis, ça, ça doit se mettre sur l'objectif et après installer ça comme ça. Du coup, je vais aller chercher l'objectif 1024 pour l'installer dessus. Alors, voilà, les amis, j'ai pris le 1024, je l'ai installé sur le XH1, donc du coup, je vais installer le kit. Hop. Donc, si j'ai bien compris comment ça marche, je pense que ça, il faut l'installer dessus. Quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, on visse ça. Ça marche aussi avec un fil de protection euh, euh, dessus. Ensuite, eh ben je vais fixer ça. Donc, le système ici qui va me permettre de... Hop. Je crois que... Ah oui, d'accord. Donc, j'appuie dessus. Hop. Et là, c'est dessus. Voilà en fait avec le, le petit système qui est ici ça me permet de hop d'appuyer et de le bloquer voilà, là il est installé là donc en fait il y a un petit système ici là, il faut le passer ici à l'intérieur et appuyer et après il est mis et pour l'enlever, hop, retirer donc là on passe en fait il y a un petit système là, un petit renfoncement qui permet en fait de le, de le mettre donc du coup une fois que je l'ai clipsé ici j'appuie ici, hop, et c'est mis du coup, ça tient. Le support de filtre, ici, va venir accueillir le filtre. Donc, là, j'ai mon 72 mm. Ça, ce que j'aime bien, ici, c'est que on a le support et les les, le système de filtre. Donc, ça, ça franchement, c'est bien. Ensuite, eh ben, on va installer le, le filtre. Ça, c'est le filtre ND. Il fait 100 mm. C'est un filtre ND 1000 qui va bloquer euh, 1000 fois la lumière. Donc, hop, euh, je pense que ça s'ouvre. Comme ça. Ouais, pareil. Le système d'aimant. Tac, tac. Ah ouais On a une petite pochette en cuir, là. Je sais pas si c'est du cuir, mais... Franchement, bon. J'aime bien. J'aime bien quand on a un système comme ça, qui est qualitatif. Ça donne plaisir de, de travailler avec. Donc, du coup, euh, bah, je vais mettre le filtre. Alors. Donc, pareil, hein, c'est une poche aimantée, ici. Et du coup... Ah oui, d'accord, on tire la languette et ça tire le filtre. Sympa, sympa, sympa. Si je veux le ranger ensuite, je le mets comme ça. Du coup, ça rentre la languette ici. Pas mal. Donc, je tire ici. Hop, j'ai accès au filtre. OK, le filtre est emballé comme ça. D'accord. Donc là, par contre, c'est juste une plaque de verre. Il n'y a rien comme support à côté. Donc euh, ok, donc du coup il faut faire gaffe en manipulant parce que c'est vrai que s'il y a des traces de doigts, ça devient un peu euh, pénible. Ensuite, bah ça se glisse dedans, ok. En fait il y a les renfoncements ici. Bon alors les amis, alors les amis, c'est un système en fait qui permet, si j'ai bien compris, en fait on installe le, le filtre. Bon, il n'y a pas de support autour, c'est juste la plaque de verre qui va couper mille fois la lumière. Du coup en fait je pense qu'il vaut mieux euh, mettre le filtre avant et après euh, mettre euh, le, le support accroché à l'objectif. Pourquoi Parce que le problème qui va se passer, c'est que en fait, quand on glisse ça à l'intérieur, ça ne glisse pas d'un coup et il n'y a pas de cran d'arrêt. En fait, il faut glisser ça doucement, comme ça en fait. Hop. Donc il faut être prudent. Une fois que la plaque est mise, il n'y a pas de souci. Hop, on met ça comme ça, toujours en appuyant sur le côté. Donc, là, je mets dans le renfoncement, hop, et j'appuie, et là c'est mis. Et du coup, j'ai mon filtre qui va bloquer mille fois la lumière. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de protection autour. faut, faut quand même faire gaffe. Quoi. Parce que c'est du verre et ça peut péter. Donc, il euh, faut faire gaffe. Pareil pour l'enlever. Hop, comme ça. Et c'est enlevé. Il y a la notice, elle est en français. Donc, euh, du coup, ça c'est bien parce que ça indique comment l'installer. Mais bon, il euh, n'y a rien qui change par rapport à, à ce que je vous ai dit en fait. Parce que l'installation, c'est exactement comme... Je l'ai fait. Par contre, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a un petit tableau de conversion. Hop. Un petit, un petit tableau de conversion euh, des vitesses par rapport à l'usage du ND1000. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, euh, ouais. Sinon, on a aussi les résultats avec les filtres. Euh, D'accord, avec différents filtres. Bon. Le packaging est très bien. Franchement, on a euh, directement les trucs euh, là où il faut. Et sans s'embêter de chichi, de quoi que ce soit, de packaging supplémentaire. Par contre, il euh, faut faire gaffe avec le filtre ici. Il euh, faut vraiment faire gaffe parce que ça se coulisse en fait dans un système de... En fait, je vais vous montrer plus précisément. Hop. Alors, voilà, en fait, ça se coulisse dans un système comme ça. Donc avec des rainures en fait. Et le filtre, il vient rentrer à l'intérieur. Ici, voilà, en fait, il y a rentré à l'intérieur pour bloquer la lumière. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux renfoncements. Donc, on peut superposer deux filtres euh, ici. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il n'y a pas de support autour. On a juste la plaque de verre, mais ça fonctionne. quoi faut juste faire gaffe. Je pense qu'il vaut mieux installer le filtre sur le support avant. Et après installé à l'appareil photo. Une fois que c'est mis comme ça, eh ben on a juste à le rentrer là et à appuyer. Et puis c'est mis. Franchement, euh, c'est top. Donc il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est nickel. Pour l'enlever, pareil, on appuie là et ça s'enlève tout simplement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre le filtre gris dégradé. Donc je vais faire l'unboxing euh, de celui-là et euh, faire l'installation pour voir un peu euh, euh, l'installation sur le produit mais je pense que c'est euh, une installation similaire par contre ce qui est intéressant c'est qu'on peut rentrer deux filtres ici on peut mettre deux filtres donc on peut superposer les filtres ensemble donc si par exemple je veux mettre le filtre ND1000 plus le, le filtre gris neutre dégradé ben, c'est possible parce qu'il euh, y a deux renfoncements sur ce support qui permettent d'accueillir deux filtres je vous propose maintenant de voir le filtre Greenode dégradé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais ouvrir le filtre Greenode dégradé. Donc, c'est parti. Alors, bon, ben, je pense que c'est la même chose euh, que l'emballage d'avant. On a Open ici. Il suffit de tirer. Ça, j'aime bien c'est dans le même ton que l'autre. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît parce que c'est... J'aime bien, ça, ça donne un côté euh, luxe au produit. Donc, c'est qualitatif, quoi. Et pareil, on a la petite notice avec... Donc, du coup, en ouvrant... Bon, bah, on tire ici. Je pense... Euh... Ouais, ici. On tire ici. Ça fait venir le filtre impeccable. Donc, on a un filtre gris ou dégradé. Ça veut dire que c'est un filtre qui est sombre en haut et qui euh, est éclairci vers le bas. Bon, après, ça dépend dans le sens où, dans lequel on le met. Donc, du coup, bah, j'enlève ça. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a ça. On a un filtre gris neutre dégradé. Donc, qui est compatible avec le support. Ici. Donc, je peux le glisser à l'intérieur et avoir mon filtre gris neutre dégradé. Alors, après, je vais vous parler des avantages et des inconvénients que je trouve sur ce produit. Donc, là, on a un filtre gris neutre dégradé. Si on a besoin de plus sombre, il faudra baisser un peu plus. Et, il faudra, et si on veut plus clair, il faudra monter un peu plus. Voilà. Grosso modo, ça marche comme ça là on descend un peu tac et voilà donc du coup on a du clair en bas et du sombre en haut voilà par contre donc évidemment donc ça monte sur donc moi j'ai laissé le 72 mm qui est compatible avec le 1024 donc évidemment c'est compatible ensemble, le support ne change pas donc je rentre là-dedans j'appuie ici et c'est installé alors là j'ai un filtre gris neutre dégradé ça veut dire qu'il sera plus clair vers le bas et plus sombre vers le haut si je veux l'inverse, je peux le tourner tout simplement, c'est fixé il hein, n'y a pas de souci si par exemple je veux plus clair en haut et plus sombre en bas, c'est aussi possible là on va garder dans le potentiel euh, dans un potentiel dans un poten une potentielle création d'image de de paysage avec euh, de la texture dans le ciel, par exemple. Donc là, voilà. Par contre, comme je vous ai dit, euh, c'est un peu, il faut forcer un peu pour, pour descendre. Donc si j'appuie ici, j'ai pas envie que ça appuie sur mon objectif aussi ici. Donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est si j'ai besoin d'avoir plus sombre en haut, je vous conseille de l'enlever, toujours en appuyant là-dessus, là, et vraiment de le baisser un petit peu. Hop. Soit le baisser comme ça, ou soit le monter, hop, si vous voulez plus clair, et après réinstaller votre support sur, sur l'objectif. Après, ce qui est bien, c'est que ça s'installe comme ça tout de suite grâce au bouton. Il n'y a pas à visser, dévisser ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Hop, là, c'est enlevé, là, c'est remis, là, c'est enlevé, et là, hop, c'est remis. Directement, mais bien sûr, vous pouvez ajuster en fonction de là où vous voulez que ça soit plus sombre, de là où vous voulez que ça soit plus clair. Voilà, ça marche de la même manière que le ND1000, les amis. Un petit mot aussi, euh, vous voyez, je vous ai parlé qu'il y avait deux renfoncements ici en fait qui permettent d'inclure deux filtres. Le truc, c'est que franchement, euh, le problème, c'est que hop, quand j'installe ici, donc un filtre, ça va. Par contre, si je veux installer ça, le filtre dégradé dessus, eh ben, je suis embêté. Je suis embêté parce qu'en en fait, ça rentre. Mais ça rentre, mais il faut forcer, quoi. Ça rentre, c'est possible. Mais, mais là, on a affaire à des plaques de verre. Donc, du coup, si la plaque tombe, elle se casse. Hop. Franchement, euh, je ne conseille pas vraiment de faire ça. Sachant que même si vous mettez avant... Admettons qu'on va mettre le filtre, celui-là, on va le mettre le ND1000, on va le mettre au premier emplacement. Donc du coup, hop, on va le mettre ici. Déjà, un peu, il, faut, il faut quand même pousser pour le faire rentrer. Donc du coup, si je mets ensuite celui-là tac, ici, en haut, tac, bah, il faut pousser, pousser encore. Ça reste faisable. Hein. Vous pouvez le faire mais ça peut être vite compliqué, donc du coup euh, moi j'aime bien les choses qui sont pratiques et euh, là quand on manipule le verre comme ça on peut vite avoir des traces de doigts donc du coup il faut, euh, il faut euh, après nettoyer rapidement mais c'est vrai que là vous voyez ça se monte, il n'y a pas de souci. mais du coup j'ai un peu forcé dessus. Alors ensuite euh, j'ai pensé à un petit coin sympa pour aller tester ça, j'ai pensé au jardin des curiosités à Lyon. Euh, c'est un, un jardin qui est en hauteur sur la ville de, euh, de Lyon donc du coup ça permet euh, d'avoir une vue d'ensemble de Lyon donc c'est une vue qui est plutôt sympa et très convoitée quand on fait de la photographie à Lyon euh, en plus aujourd'hui il y a un peu de vent, il y a des nuages donc je pense que ça peut être intéressant de tester ça euh, là-bas donc, euh, Donc, je prépare un petit trépied, je prépare le kit de filtre et j'y vais. C'est parti J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour, pour la présentation de ce produit. C'est un produit qui est intéressant euh, par rapport à son rapport qualité-prix parce que, bien évidemment, euh, des, ce type de filtre au format rectangulaire et au format carré est assez cher en photographie. Là, on a un produit qui est abordable, qui permet vraiment de se faire plaisir euh, avec euh, un kit de filtres ND. Donc là, on peut retrouver ici euh, normalement, le site KF propose les deux filtres, je crois, regroupés ensemble, mais ça dépend par moment s'ils sont disponibles ou pas. Donc euh, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Oh